Toutes les circonstances. On a dit une chose qui nous séparera de l'amour et hein, Dieu. Est-ce que c'est les froids? Est-ce que c'est les problèmes? C'est les maladies? C'est le Corona? Nous devons se fortifier, nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Nous allons louer. Écoutez, Amen. être dans la présence des dieux, c'est très important. Amen. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les noms. mais si toi tu es dans la présence de Dieu, tu dois être content. Amen. Parce que c'est une opportunité. Amen. Alléluia. Amen. Je vais nous inviter encore de s'élever, nous allons accueillir. Notre prédicat prise sept jours, elle continue avec nous. J'aimerais dire avec ces faibles mots que Dieu est en train de mettre dans sa bouche. Ça peut porter une solution dans ta vie. Ça peut porter la restauration dans ta vie. Amen. Vous savez, j'aime cette Parole dans la Bible où Dieu dit, il prend des choses sans importance. Il prend des choses faibles pour les rendre forts. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons appeler notre certifiant. Elle passe et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, amen, Amen, que Dieu soit loué, amen. vous pouvez prendre la place. J'espère que vous allez bien, je bénis le Seigneur pour ce dimanche qu'il nous a accordé de nouveau et aujourd'hui sans plus tarder nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous connaissons tous. Et euh, ce thème, c'est le chrétien, être chrétien. Sommes-nous réellement chrétiens Et avant de commencer, je vais d'abord expliquer le terme chrétien, ou encore le mot chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien Qu'est-ce que veut dire être chrétien Un chrétien, d'après ma recherche, un chrétien vient du mot Christo. Christo qui fait référence à Christ, à Jésus-Christ et le mot Christ lui-même tire son origine aussi du mot hébreu Machia, Machia qui veut dire le Messie. Le Messie qui veut dire celui qui est roi, donc Jésus-Christ. Pour faire court, un chrétien, c'est un adepte de Jésus. C'est quelqu'un qui tire son origine en Jésus-Christ. Et avant de commencer, avant de continuer, pardon, nous allons lire dans les livres d'Actes des Apôtres. Acte chapitre 11, verset 26. Celui qui a trouvé, s'il peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. Actes chapitre, Acte, chapitre 11, partons verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Ah. Amen. Quand il l'eut trouvé, il amena à Antioche pendant, tout, pendant toute une année... Ils anticipèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Tioche que pour la première fois, le disciple firent appeler chrétien. La parole du Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. Je vais remonter un peu plus, un peu plus haut sur le verset 19. Le chrétien, après la mort de Tienne, le chrétien était dispersé, ou encore on va dire les disciples, parce qu'en ces temps-là, on ne les appelait pas encore chrétiens, les disciples étaient dispersés. Il y a de ceux-là qui étaient allés en Chypre, d'autres étaient allés en Phénicie, et d'autres encore en Antioche. Et parmi ceux-là qui étaient allés dans divers endroits, certains qui étaient en Chypre avaient l'habitude, les disciples en fait, avaient l'habitude de prêcher que les juifs, que le personnes qui faisaient partie de leur origine. Ils partageaient leur foi avec des Juifs uniquement. Et la Bible nous dit, dans le verset un peu plus haut, que ceux qui étaient partis de Chypre, ils vont aller à Antioche. Et lorsqu'ils arrivent à Antioche, eux, ceux-là, ils vont enseigner la parole de Dieu aux étrangers. Ils vont enseigner la parole de Dieu aux Grecs. Et lorsqu'ils vont enseigner la parole de Dieu, le Dieu Tout-Puissant va se manifester de la même manière qu'il se manifestait avec les Juifs il ne fera pas de différence. Et lorsque l'église à Jérusalem va entendre parler de cette situation, ils vont envoyer Barnabas. Et lorsque Barnabas arrive, Barnabas faisait partie de l'église à Jérusalem. Lorsqu'il va arriver, il va voir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont entendu de leurs oreilles, de ses propres yeux. Il va glorifier le Seigneur. Il va voir qu'il y a un monde, un nombre un nombre Incroyable, qui s'est converti à la parole de Dieu, qui ont cru à Dieu qui n'était pas juif, il va se joindre à ce monde et tellement il y avait du monde il va aller à son tour chercher Paul pour que Paul puisse l'aider à enseigner ce peuple et la Bible nous dit un peu plus haut dans le verset toujours 26 ils vont passer toute une année ensemble avec ce peuple là et c'est là-bas que le peuple sera appelé eux tous se seront appelés chrétiens. Et ce n'est pas Jésus-Christ qui leur a donné le nom de chrétien. Ce n'est pas non plus les disciples qui se sont réveillés. un matin ils se sont dit, on va s'appeler chrétien C'est les païens qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils voyaient en eux les enseignements de Jésus-Christ. Parce qu'ils voyaient en eux le comportement de Jésus-Christ. Ils ressemblaient à Jésus. Ils avaient des similitudes avec Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on s'appelle chrétien, on doit avoir des similitudes avec Jésus-Christ. Amen. On ne se réveille pas comme ça, on se dit chrétien parce qu'on vient à l'église. On est chrétien parce qu'on ressemble à Christ. Alors, de continuer, on va encore lire. On va lire dans Matthieu 5, verset 14, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. La parole du Seigneur. Amen. J'aime ce verset où la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville qui est située sur la montagne ne peut pas être, être cachée. Un chrétien, c'est une lumière. Et la lumière, lorsque la lumière est là, on voit les choses telles qu'elles sont. Vous savez, lorsqu'on est dans le noir, lorsqu'on se retrouve dans une rue qui est sombre, on a soudain peur on est angoissé, on a toutes sortes d'idées qui se traversent, l'esprit tout simplement parce qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont. On s'imagine des choses, il y a des scènes atroces qui se passent dans nos têtes. Toutes les films, tous les films qu'on a pu voir, on arrive à le reproduire dans nos têtes, on se dit « mais ça c'est quoi Ça, ça peut, se, ça peut se retourner contre moi, ça peut venir m'attaquer à tout moment, alors que ce n'est pas ça. » Lorsque la lumière arrive, on est soudain apaisé. Un chrétien c'est une lumière... Jésus-Christ, lorsqu'il passait dans chaque chemin, dans chaque rue qu'il passait, il laissait sa lumière. Il apportait la lumière dans les situations des gens. Lorsqu'il guérissait quelqu'un, c'est une lumière qu'il apportait dans la vie de cette personne. La lumière, c'est la vérité. La lumière. Jésus-Christ apportait sa lumière. Est-ce que nous sommes ce, ce chrétien là qui apporte la lumière Lorsque tu arrives et qu'une situation commence... À être compliqué lorsque tu arrives, les gens sont en train de te disputer. Est-ce que tu as cette lumière-là d'éteindre le feu Est-ce que tu es la lumière dans ces situations Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a transformé la journée la plus sombre qui était censée être la journée de, la plus sombre dans la vie de cette femme adultère. Il a transformé cette journée. La femme adultère allait se faire lapider parce qu'elle avait commis l'adultère. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, tout le monde lui pose la question. Dans la loi de Moïse, on nous a dit que si une femme commettait l'adultère, on doit le lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis Jésus-Christ dira Parmi vous qui n'a jamais péché, qui lève sa main. Personne n'était capable de lever sa main. Il avait transformé la journée de cette femme en une journée lumineuse. C'est de ce genre de chrétiens que nous devons être des chrétiens qui apportent la lumière. Des chrétiens qui disent la vérité, des chrétiens qui transforment les situations. Nous, nous sommes là, il de ces chrétiens-là, lorsqu'ils arrivent, la situation, même si la situation n'était pas grave, on aggrave la situation parce qu'on rajoute avec des commentaires qui n'apportent pas la paix, mais des commentaires qui vont faire en sorte que la situation puisse être ingérable après. On doit être des chrétiens qui sont là pour apporter la paix, pour apporter la vérité, pour apporter la lumière. Un autre point, le premier point c'était la lumière, le deuxième point ça sera un chrétien éveillé. Vous savez, un chrétien doit rester éveillé en tout temps parce que les tentations sont vite arrivées. Matthieu 26 nous dit veillez, 26-41, pardon, nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que la tentation peut vite arriver. Personne n'est à l'abri de cela. On doit rester éveillé. Veiller sur nos bouches. Veiller sur nos paroles. Veiller sur nos attitudes. Veiller sur nos actes. Veiller en tout temps. Et le veiller aussi, ce n'est pas le manque de sommeil. Ce n'est pas le fait de ne pas dormir. C'est le fait d'être dans un état d'éveil en chaque instant. À chaque instant parce que la vie chrétienne ce n'est pas un voyage paisible avec le peu d'expérience que je peux avoir et je pense que dans la vie de tout le monde c'est comme ça ce n'est pas un voyage paisible où tu voyages où tout va bien chaque jour il y a des moments où les vagues peuvent arriver lorsque ces vagues arrivent lorsque les soucis arrivent tu dois être éveillé pour pouvoir esquiver cela tu dois être éveillé pour pouvoir te mettre sur le côté et laisser la vague partir. Combien de chrétiens, nous sommes là, dans la distraction, constamment dans la distraction. Et nous avons souvent cette phrase-là à dire, « Oui, mais euh, la Bible nous dit chaque chose en son temps, oui, chaque chose en son temps. Mais le problème, c'est que tu passes tout ton temps dans la distraction. Tu passes tout ton temps dans la distraction. » Tu as tout le temps de faire toutes choses, sauf de passer de moments dans la parole, sauf de passer de moments avec Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps de regarder des films, tu as le temps d'aller checker ton téléphone, tu as le temps de faire toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses. Mais lorsqu'on te dit il faut passer du temps dans la présence de Dieu, tu es fatigué. Lorsqu'on te dit qu'il faut prier, tu es fatigué. Lorsqu'on te dit qu'il faut jeûner, tu dis que mon estomac ne supporte pas. Toute chose qui a un rapport avec Dieu, tu es incapable de le faire. Comment tu peux t'appeler chrétien et être incapable de faire les choses comme Christ faisait Appelé chrétien, tu es incapable de faire le 5% de ce que Christ faisait. Tu n'as aucune similitude avec Jésus-Christ. Nous n'avons aucune similitude avec Jésus-Christ. Le mot chrétien ne se suffit pas à la bouche, je viens tous les dimanches à l'église. Et lorsque tu sors, tu recommences ta vie, tu es dans la distraction totale. Tu dans la distraction totale. Il doit rester des chrétiens éveillés. Noé, il est tombé dans la distraction. Il a bu, il était ivre, et la Bible nous dit qu'il va se retrouver nu devant ses enfants. Dans un petit moment de distraction, il pouvait se dire je veux, me, je veux boire parce que le Seigneur m'a gardé dans l'arche. Il nous a fait sortir, alors je veux boire, je veux boire. Un petit moment de distraction a transformé l'existence de son petit-fils qui sera maudit parce qu'il a. son père avait vu la nudité de son grand-père. Grand Le troisième point, ce sont les efforts. Amen. Chaque chose que nous faisons dans cette vie demande des efforts. Amen. Vous savez, lorsque tu veux avoir un diplôme, tu dois faire les efforts d'aller à l'école Parce qu'il y a des jours où tu n'auras pas envie non plus d'aller à l'école Mais tu t'efforces d'aller à l'école Tu dois t'efforcer d'étudier Parce que ce n'est pas une chose qui plaît à tout le monde D'étudier, d'être là, rentrer sa tête dans, dans ses cahiers Pour pouvoir étudier, apprendre C'est un effort que tu fais Et par moments tu sacrifies même tes nuits pour pouvoir réviser Parce que les examens arrivent Parce que tu as un but Il y a un but derrière ça et ce but, c'est le diplôme. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. Amen. La vie chrétienne demande des efforts. Amen. Des efforts pour prier. Parce qu'il y a des moments où ton corps va dire, non, je suis fatigué. Ton esprit sera disposé, mais ton corps te dira, non, je ne peux pas prier. Et c'est à ce moment-là que tu dois t'efforcer. Tu dois faire l'effort de prier. L'apôtre Paul dit, je m'efforce. Il s'efforce d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'as pas envie, mais tu t'efforces d'être agréable à Dieu. Parce que c'est ça aussi la vie chrétienne. Faire des efforts pour faire la volonté des dieux. Se priver des plaisirs du monde. Les gens qui font souvent des régimes, ils le savent. Souvent, ils se privent des choses. Souvent ils se privent de, de sucreries, de chocolats, des choses comme ça. Parce qu'ils savent qu'il y a un but derrière. Ce sont des plaisirs éphémères. Être chrétien c'est aussi se priver. Tu arrives dans un endroit où tu avais cette ancienne villa, tu avais l'habitude de boire. Tu arrives, tu es tenté, mais tu t'efforces à ne pas le faire pour plaire à Dieu. Tu arrives dans un endroit, tu avais l'habitude de danser, tout le monde te connaissait. Tu es là, tu te retiens, tu t'efforces pour pouvoir plaire à Dieu. Amen. Amen. Amen. Les efforts, on n'a rien en facilité. La vie chrétienne, ce n'est pas non plus la facilité, ce n'est pas Dieu qui fait tout. Tu as ta part de responsabilité, on a notre part de responsabilité. Amen. Il nous a responsabilisés il dit qu'il nous donne deux chemins le bien et le mal c'est à nous de choisir lequel nous voulons suivre mais lui nous conseille de suivre le bien pour que nous puissions vivre donc oui tu as la responsabilité de choisir de choisir de faire les efforts pour être agréable à Dieu de choisir de demeurer dans sa présence de choisir d'éviter de certaines choses que tu avais l'habitude de faire pour sa gloire pour lui honorer, pour lui être agréable. Et le quatrième point, c'est la persévérance. La persévérance. Jésus-Christ a persévéré pendant 30 ans avant de commencer son ministère. Les disciples ont persévéré à côté de Jésus-Christ avant de rentrer dans leur ministère. On a besoin d'avoir la persévérance, la patience, en tout temps. Lorsque la situation est là, commence à devenir compliquée, tu as la patience d'attendre. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, et que tu es là, la chose continue à durer. La patience. Il y a des gens qui ont loupé leur bénédiction. La bénédiction a venir le 10 le 9 à 23h59, la personne de vie, il arrête tout parce qu'il est fatigué. Et la bénédiction était juste là devant lui. La patience. Aujourd'hui, dans le monde, les gens manquent de patience. Et dans la chrétienté aussi, dans l'église aussi de Dieu, dans la vie chrétienne même, les chrétiens manquent de patience. On veut tout, tout de suite. On commence d'habitude par 1, maintenant on veut directement aller à 10 sans pouvoir compter 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Nous sommes là à faire les choses vite dans la précipitation, lorsqu'on demande à Dieu... « Seigneur, je voudrais s'il te plaît ceci » et que le Seigneur prend du temps parce qu'il sait que s'il te donne cette chose-là tout de suite, ça ne sera pas bon pour toi. Alors tu t'impatientes. Combien de personnes ont abandonné la foi chrétienne Combien de personnes se disent chrétiens alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne le sont plus depuis longtemps Parce qu'ils n'ont plus foi en Dieu. Ils n'ont plus foi en Jésus-Christ. Ils ne suivent plus Jésus-Christ. Ils sont là. Ils sont là parmi nous. Par moments, ils viennent même à l'église, mais ils n'ont plus foi. Ils se font appeler chrétiens, mais ils n'ont plus foi à Jésus-Christ. La persévérance a quitté leur corps depuis longtemps. Nous continuons dans cette vie avec Jésus-Christ. Nous sommes appelés chrétiens parce qu'il y a un but ultime à la fin. C'est le royaume des cieux, c'est de pouvoir siéger avec Jésus-Christ un jour. C'est ça le but de cette vie chrétienne. Les choses du monde se bien, on a besoin de cela pour pouvoir vivre. Mais avant tout, on a besoin d'être des chrétiens qui sont là, qui cherchent d'abord le royaume des cieux. Des chrétiens patients. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose de mal, on est là, nous sommes chrétiens, mais tu vas voir la personne, elle va répondre dans la précipitation. Tu vois les paroles qui sortent de la bouche de cette personne. Toi-même, tu es étonné. Quel genre de chrétien sommes-nous Quel chrétien es-tu Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, on va lire ce passage, Matthieu 26, verset 73. C'est quelqu'un qui a trouvé, si vous plaît. Mais après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre. Mmh. Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, mmh. car ton langage t'est fait reconnaître. Mmh. Parole du Seigneur. Amen. Car ton bagage te fait reconnaître. Après apôtre Pierre ici, il avait régné Jésus. Lorsque la situation commençait à être tendue pour Jésus, lorsque Jésus s'était fait arrêter. Il y a une servante qui va voir apôtre Pierre, il va voir Pierre, il va dire « Toi aussi tu étais avec lui ». Pierre, il va régner pour la première fois. Il va se déplacer. Il arrive dans un autre endroit. Quelqu'un d'autre le voit. Il lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus. » Il va encore se déplacer. Il arrive encore dans un autre endroit. Quelqu'un d'autre le voit. Il lui dit « Toi, tu étais avec Jésus. » Ton langage te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. Il n'a pas eu besoin de dire que je suis chrétien, de le crier sur tout le toit. Son langage l'a accusé. Amen. Son langage. Le langage, il y a plusieurs sortes de langages, Il y a le langage corporel, il y a le langage où tu parles comme ça les gens t'entendent. Lorsque tu es chrétien, par moments tu n'as même pas besoin de parler. Lorsque tu arrives dans un endroit, les gens savent que cette personne est différente. On voit la différence, on sent la différence par ta façon de t'exprimer, par ta façon d'être, rien que par ta façon de t'habiller. Les gens sentent la différence. Sauf que lui, il est différent, mais qu'est-ce qu'il a Il est co et bien comme ça, pourquoi Ça sent la curiosité, les gens te posent la question, tu dis que je suis chrétien, et tout d'un coup, ça devient logique. Est-ce que nous sommes de ce chrétien-là, dont notre, le langage montre que nous sommes chrétiens Lorsque nous sommes dans un endroit, où les gens sentent la différence. Ou nous sommes de ce chrétien-là qui, euh, qui lorsqu'il vient à l'église, nous sommes tous chrétiens, n'est-ce pas Nous avons tous de bons comportements, n'est-ce pas mais une fois sorti à l'église, c'est ça aussi la vie chrétienne. Une fois sorti à l'église, est-ce que tu es le même chrétien Est-ce que tu as le même comportement Est-ce que tu es aussi respectueux que tu l'es à l'église Lorsque tu arrives dans un endroit où personne connaît ton identité chrétienne, est-ce que tu demeures la même personne avec les mêmes principes de Christ Lorsque tu es au travail et que personne te connaît, tu arrives dans un endroit où tout le monde est païen. Est-ce qu'on sent cette différence-là en toi est-ce que ton langage chrétien parle en ce que ton reconnais Ou tu es juste chrétien à l'Église et une fois dehors, tu fais comme tout le monde. Tu te fonds dans la masse. Les gens parlent mal, alors je suis dans un endroit personne ne me connaît. Il n'y a pas le frère, il n'y a pas le pasteur, personne ne me connaît ici. Alors je peux aussi parler mal. que nous sommes de ce chrétien-là. Être chrétien ne se limite pas à être chrétien, c'est une identité. On est des représentants des Christ. ce que tu représentes quelqu'un, c'est-à-dire que tu le représentes en totalité. Du moins, tu fais l'effort de lui ressembler au maximum. Tu fais l'effort de lui ressembler au maximum. L'apôtre Pierre, il avait beau nier, il avait beau, beau dire, non, je ne suis pas, je ne connais pas cet homme, son langage parlé. Son langage parlé. Nous sommes chrétiens, mais lorsqu'il y a des histoires, on est toujours à l'origine de ces histoires-là. On est toujours de ceux-là qui le créent. Nous sommes chrétiens, mais la calomnie fait partie de notre vie intégrante. Nous sommes chrétiens, mais la critique, c'est notre vie de tous les jours. Et par moments, on, on se cache devant les hommes, on se cache devant l'ensemble, on se dit « oui, l'ensemble ne va pas me voir » et on oublie que Dieu qui est là haut il nous voit, c'est de lui que nous devons avoir peur et pas des hommes. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes bourrés d'hypocrisie. Quel genre de chrétiens sommes-nous Sommes-nous réellement chrétiens Je le conçois qu'être chrétien, ce n'est pas être parfait. Être chrétien, c'est faire le fort de ressembler au maximum à Christ. C'est faire l'effort de ressembler à la perfection de Christ. Être chrétien, ce n'est pas le paraître. On ne paraît pas chrétien, on l'est. Et c'est l'intérieur, le fait de l'être qui se manifeste à l'extérieur. Lorsque tu l'es à l'intérieur de toi, lorsque tu as la parole de Dieu à l'intérieur de toi, lorsque tu as cette capacité à prier que Christ avait, ou du moins tu essayes en toi, lorsque tu, tu es chrétien au-dedans de toi, on n'a pas besoin de te dire certaines choses. On n'a pas besoin de te dire que cette façon de t'habiller, ce n'est pas bien. L'intérieur a travaillé alors l'extérieur suit. On n'a pas besoin de te dire que cette façon de parler, ce n'est pas bien. L'intérieurement, tu es chrétien, alors l'extérieur suit. On voit les fruits extérieurement. On n'a pas besoin de te dire certaines choses. J'ai déjà croisé des hommes, des personnes qui n'avaient jamais dit qu'ils étaient chrétiens, où je sentais la différence. Des personnes qui t'encouragent à te dire, mais comment ces personnes arrivent à être de telle façon, à se comporter de telle façon, vraiment comme Christ. Des personnes qui t'encouragent. Un chrétien. On doit être chrétien avant de vouloir paraître chrétien. On reconnaît un alcoolique par ses signes. Vous savez, lorsque la personne trébuche, lorsque la personne sent l'alcool, lorsque la personne commence à dire des insens, des choses insensées, des choses qui n'ont pas de sens, des choses inutiles, et lorsqu'on sent l'odeur de l'alcool, on reconnaît que cette personne a bu. Alors, cette personne a bu. De la même manière, on reconnaît un chrétien par son comportement, par sa manière d'être, par sa capacité de vouloir suivre ce que Christ faisait, par sa capacité de vouloir plaire à Dieu, par sa capacité de vouloir s'imprégner des caractères de Christ, par sa capacité de vouloir apprendre en profondeur la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous permet, qui nous apprend tous les jours comment être un bon chrétien, comment être un disciple. Et dans cette parole aussi, nous apprend comment prier, comment bien se comporter. Un chrétien a toujours son âme, la Bible. Continuons à apprendre à être des beaux chrétiens, parce que c'est une chose qui s'apprend tous les jours. Personne n'est arrivé à la perfection. On a encore le temps. Tu as envie, on est envie, Dieu nous accorde encore la grâce d'être des disciples de Christ, d'avoir des choses en commun avec Jésus Christ. Alors continuons. Soyons des chrétiens avant de paraître. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Amen. Moi je pense que c'est un message qui peut nous rappeler pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Comme j'ai dit, j'ai toujours dit, nous passons un temps qui attire nos attentions chaque jour dans le monde. Et c'est aussi un temps. Chacun de nous de retourner au dedans de lui en disant que est-ce que je suis vraiment un bon chrétien Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si Christ revient, est-ce que je vais partir avec lui Parce qu'il doit prendre que des bons chrétiens, des chrétiens qui suivent comment il est, des chrétiens qui sont des disciples, ils sont des exemples devant le monde. Amen. Moi je pense que c'est un message de temps qui peut te faire poser beaucoup de questions en disant que je suis où Ou qui suis-je en ce moment Ne portez pas seulement les noms. Parce que nous portons les noms. Est-ce que sommes-nous vraiment Amen. Amen. Si vous voyez, quand on parle de l'identité, partout, euh, la chrétienté c'est une identité, partout où nous allons chercher du travail, on demande d'identité. Entrer quelque part, on demande d'identité. Ça sera la même chose pour un chrétien. Dans mon aussi si tu peux prier en disant Seigneur, mais voici. Si, S'il y a des choses où tu reconnais que tu avais tombé, tu étais bévillé. Prie que Dieu t'aide cet après-midi afin que tu puisses revenir dans sa présence. Élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus.